Thank you. I'm not sure. I'm et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir pour ce nouveau live les amis, euh, bon bah désolé la caméra elle va bug ouais, complètement, euh, gros big up à Kofi, Kofi qui a fait un thread sur Twitter qui va falloir que je lise parce que bah, comme à chaque fois quand il y a une mise à jour Windows ça fait complètement euh, planter euh, tout simplement obs euh, donc voilà salut diangelo salut Alors désolé pour les pour les messages supprimés DiAngelo c'est les modos qui ont pas de second degré <rire> et qui ont cru le, le bannir euh, donc désolé désolé euh, salut ruben Salut salutlingson bah, bah, je vais les accueillir parce qu'ils sont là ils sont là comme ils font n'importe quoi ben voilà on les invitant là ils vont devoir euh, ils vont devoir, euh, ils, vont devoir euh, ils vont devoir répondre de leurs actes comment vous allez Bande, bande, bande je dirais pas plus, bande de modos on va dire, il <rire> euh, y, y, y a déjà Lucas aussi. qui est là comme hier soir pour le réact de Loïc, on a pas de nouvelles de Loïc, et on a <rire> les modos, comment ça va les modos <rire> Bah ça va, ça va et toi bah ça va, très on, bien. On a Mika, on a Arcro, on a Plinx qui, qui sont là, on a Lucas qui est là, euh, on a Adinel qui est là, salut Adinel. donc D'Angelo je l'ai vu Ruben, il y a bah, ditra qui est partout, il y a boîte Sphinx Bienvenue à tous les amis, ça fait extrêmement plaisir et désolé du coup si la cam elle plante ça va me saouler euh, Donc voilà on va, on va passer une petite soirée ensemble, alors je vous le dis on, on risque de pas passer jusqu'à 23h30, on risque même de, de finir un petit peu avant 23h parce que je suis complètement éclatax. J'ai commencé mon, mon déménagement aujourd'hui et j'ai eu beaucoup plus de choses que prévu. Euh, étant donné que, euh, et bah, tout simplement, je devais. Enfin, euh, j'ai eu pas mal de rendez-vous et tout. Donc je, voilà, je suis un petit peu euh, éclaté. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de lancer là Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que okay. c'est Il y a un nouveau truc sur la place, c'est nouveau euh, donc on va commencer comme tous les soirs par le petit réact de la nouvelle vidéo, enfin de la nouvelle vidéo, euh, tout est relatif bien sûr, de la vidéo de. La Nouvelle, il y a Mystère. combien de temps euh, Bah qui a 10 ans, pas encore tout à fait 10 ans, elle, elle aura 10 ans en... Le 10 en... octobre 2023, 10 ans. 10 octobre, aïe aïe aïe, mm -hmm. déjà, déjà, déjà. Coup de dur vite. Ouais, coup de dur, hein. coup dur. Euh, à cette époque là, Plink s'était même pas né donc c'est pour vous dire que, à quel point... Euh... Ça m'attaque direct d'un coup bah. ah, D'accord Tire à <iras> balles réelles <rire> Le plus jeune ici, c'est pas moi hein. Allez C'est c'est Arcro le plus jeune Bah oui euh, Non je oui, vais pas te vous parler Arcrow qui est actuellement en train de passer son BSR... Euh... 2013, c'était il y a 5 ans pour moi. Euh... Ouais, ça, ça passe vite, hein. mais en fait il y a dix ans. Enfin, j'espère que tu me dis pas que tu avais cinq ans, parce que là cinq euh, ans. Et il y a Neymar qui vient d'arriver. Salut à toi Neymar. Enfin non, j'avais pas vu Neymar. Salut Neymar. Putain, ma cam elle bug vraiment sa mère. Hein. Je vais essayer de voir si je peux. Ah non, j'ai déjà fait les réglages. Et hey, tu sais que c'est vraiment ta cam et pas euh, pas le truc qui bloque parce que je me vois en retour et je vois que c'est fluide. Non non. non, non bloque, mais c'est c'est ma cam. C'était le retour les gars. coupez le retour. Donc coupez le retour. Merci. Euh, Adine, j'avais 7 ans. Bah du coup vous avez, vous aviez quel âge en 2013 oh. Lucas, t'avais quel âge en 2013 Putain, euh, attends. Attends, j'ai quel âge déjà J'ai quel Ah oui c'est ça, parce que je vais sur mes 25. Je suis mauvais en calcul. Bah c'était il y a 10 ans. Bah du coup je, re... je suis trop con. Mais en vrai j'avais... Oui bah, tu, bah, es, tu es un petit peu limité intellectuellement bah, mais c'est pas grave. <rire> L'enflure. <rire> bah, 14, J'avais 14 ans. 14 Et ans. ans hein. 13 ans pour Ruben. 7 ans pour Adinel. 9 ans pour Kota. 10 ans pour Arcro. Aïe aïe aïe, aïe tous ces petits minots là. Tous ces bouts de choux, Et toi juste pour savoir le vieux t'avais quel âge toi déjà à l'époque Et bah moi j'avais 19 ans. <rire> Fidesz. 19 ans. J'avais 11 ans, 13 ans pour ça. 13 ans. Pas la majorité aux US, quoi. 13 ans pour Mika. Mika, tu, tu as le droit de t'exprimer en live. Hein. Tu, tu peux <rire> nous couper, nous dire Moi j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Tu peux gueuler. J'avais 13 ans. Voilà, merci Mika. <rire> oui. 15 ans pour boîte Sphinx. Ok, pour moi je suis toujours plus vieux. Bah on commencera pas le réact tant cota... qu'il n'y a pas quelqu'un qui était plus vieux que moi. Voilà. Kota qui dit L'ancêtre. Il ouais. y a plus de pique hein. Les modos. On, on le... Ah, D'Angelo avait 20 ans. C'est bon. C'est bon. Salut Natsu. Bienvenue Natsu. Comment ça va 23 ans pour Alex. Alex Ventura qui est dans le chat pareil. Il nous espionne. Ah, est. Alex. C'est ouais, le doyen. C'est le daron. C'est le Dumbledore. Papi. Salut Enzo. Salut Enzo. Quand j'étais sorti d'ici un ou deux oh. ans, j'aurais du coup 25 ans. Le okay. mytho. Qui c'est qui est le mytho Ça va super et toi Natsu T'avais quel âge toi Natsu en 2013 Dis-nous tout en 2013. Enzo, t'avais quel âge Dites-nous on est en train de voir quand la vidéo de Rockstar Mag est sortie, donc le mystère partie 3 en 2013, quel âge vous aviez euh... Salut Goldren Pareil Goldren, allez, quel âge t'avais Il avait 18 ans, putain, c'est vraiment le plus jeune, De 1 an, enfin si y a D'Angelo qui a 20 ans, c'est bon. Et bah attends, t'as Cota qui Alex dit, des tracks, dit il il y avait y avait déjà qu'il avait déjà sa casquette Los Santos à l'époque, et bah c'est faux, parce que j'ai dû attendre mes 18 ans euh, aïe pour aïe avoir aïe. mon premier taf, et ma première paye, avec ma première paye, j'ai acheté le collecteur de GTA V, faut savoir hein. Ah ouais Allez, En 2013, GTA, GTA GTA. 9 ans, 8 ans, ah, le nombre de personnes que j'ai perverties, si je finis pas sur BFM pour dire que j'ai élevé de, une bande de, de, de terroristes, j'aurai de la chance, hein, parce que... Pour l'instant, j'ai roulé sur personne, euh, j'ai buté personne. Euh... Pour le moment non plus, mais attention, hein, Ça va. attention. y avait 10 moment. ans, Neymar avait 17 ans. Euh, en 2013, 9 ans pour Enzo, donc 8 ans pour, euh, pour, pour Goldren. Euh, bonsoir personne Direct personne, quel âge tu avais en 2013 11 ans pour HCS. Euh, tu sais que je regarde toujours les vidéos mystères mais ça c'est incroyable, vous savez que vous êtes, vous êtes nombreux. Euh, bah, il est pas là sur le chat c'est bizarre mais Younes, pareil. Euh, Younes regarde euh, toujours les, les vidéos mystères et je trouve ça fou. Je trouve ça fou de... Ah, mais... De toute façon c'est clairement les vidéos mystères qu'on fait connaître autant Rockstar Mag à l'époque hein, je pense. Ah oui, bah oui, bah, ouais. on, on, ouais, oui. on, on l'a raconté, on l'a dit hier, euh, c'est clairement ça en fait, hein. c'est les vidéos mystères où on a pris, euh, on a pris euh, bam 50, 50 000 abonnés en 3 semaines. Je peux vous dire que pour l'époque, déjà aujourd'hui c'est énorme, mais pour l'époque c'était euh, assez, euh, assez dingue quoi reconnu reconnus internationalement avec tout ça Oui, on commençait... Euh, on est apparu sur GTA Forum, sur Reddit, où les gens, du coup, ils, euh, ils traduisaient nos vidéos. Enfin, c'était euh, c'était assez énorme. Les expéditions sur saint Andreas dans le Mont Chigia pour trouver le Bigfoot ont bien servi. Ah, bah moi, ça a été mon, mon entraînement. Ça a été mon entraînement, là, sur la petite PS2, là. Les... Et, et honnêtement, alors forcément... Euh, euh, non il y a 19 vidéos d'Angelo, 19 vidéos, on attend la 20 e Quand est-ce qu'elle sortira la 20 e C'est... Links t'es es, es au courant que t'es avec nous dans le chat J'ai viens de dire quoi vis-à-vis -vis de la casquette T'as pas suivi ou t'écoutes pas <rire> Les deux au secours, les deux au secours... Mais, tu vois, après, et, après attention, c'est ma dream team des modos mais euh, ils sont gentils mais ils peuvent pas faire non plus trop de choses à la fois, tu vois. Euh, oh. Suivre le live, parler, écrire, euh, modérer, euh, voilà, tu vois j'ai fait une blague tout à l'heure DiAngelo on va supprimer ses messages Euh voilà On vous aime bien quand même les modos, promis, vous êtes très très bien C'est pour ça que je vous garde C'est pour ça que je vous garde <rire> Du coup les amis est-ce que ce serait pas le temps de partir sur le react sur le là Et eh bah pourquoi pas Et eh bah let's go hein oui. Tu veux parler de quoi de plus sur la vidéo 20 Bah en fait dès qu'il y aura des nouvelles en fait. Euh... Donc euh, donc voilà. Bah à l'époque à Dinel euh, il traduisait vraiment les vidéos. C'était pas des interprétations de ce que je disais. Euh, à l'époque c'était vraiment vraiment de de de la traduction. Euh, à l'époque beaucoup de monde surfait sur cette vague donc facile de gagner des abonnés. Pas... Alors oui. Mais en fait à l'époque, enfin je suis pas d'accord. En 2013 non, en 2013 on était vraiment en fait les seuls. Euh... Alors je vais pas avoir la prétention de dire au monde parce que... En tout cas je pense qu'on était les seuls au monde de faire ce format là sous forme de série. Et pas de faire une vidéo par découverte. Et vraiment de faire sous forme de série qui se suit. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup plu. Euh... C'est vraiment à partir de 2016 qui a eu une grosse vague en fait à la sortie de la PS4, Xbox One, où, avais, où tu pouvais faire maintenant tes, euh, tes, euh, tes vidéos, on va dire, directement depuis ta console sans boîtier d'acquisition. Qui a eu une grosse vague de personnes qui sont arrivées où là euh, bah, 9 choses sur 10, c'était du fake, de, de l'interprétation très foireuse. Euh, donc voilà. Mais en 2013, comme on l'a expliqué hier, justement, on, on faisait partie un peu des premiers, quoi. Il n'y avait pas grand monde. Donc, euh... voilà. Et salut Logan oh Ouais, ouais, t'arrives au bon moment là. T'arrives au bon, bon moment. Et euh, bah du coup, on va lancer, hein, les amis. Partie 3 du mystère. Euh, le, le 10 octobre 2013. Euh, et sla salut euh, Vladi. Bienvenue. Bah Ça va super, Logan et toi Comment ça va de quoi bah Il, il avait quel âge euh, en 2013 Oui Logan, tu avais quel âge en 2013 On est en train de faire un sondage un petit peu pour mettre des coups de pieux dans le cœur là, pour voir. <rire> tu avais quel âge en 2013 Et pareil pour toi Vladi. Tu viens d'arriver, c'est un peu comme les chartes de bonne conduite en fait. Pour pouvoir répondre au chat, il faut que tu répondes à cette question. Quel âge avez-vous en 2013 Mais du coup, attends, je suis en train de réaliser un truc Chris. Quoi cette année, c'est pas tes 30 balais Tu fermes ta gueule parce que là, a... il <rire> y a. Je suis du 93 2023, je viens de tilter, je me suis dit, putain, allez Souviens-toi Punaise, souviens de... ah, Matthew... Punaise. En fait, Tu te souviens de... en, fait, je me... en fait, le truc, c'est que j'étais en train de repenser à Matthew Mother", et tu sais, quand il dit, comme ah ça, bah, quand, quand j'aurai 30 ans, tout ça. Et là, genre, ça m'a frappé, je dis, mais attends, 30 balais, Chris Quoi, ça veut dire quoi là Tu me compares à Ted Mosby, c'est ça hein Parce que ma vie est comme Ted, c'est ça Vas-y, dis-le non. Hein. non, ta, ta, ta vie est bien plus drôle, ta vie est bien plus drôle, je suis désolé. Ah, merci, ce que je <rire> il m'arrive encore plus de merde, c'est ça Non Non, moi ce que j'adore, c'est euh, les petites anecdotes, euh, bah, pour ceux qui, qui ne te souviennent peut-être pas, mais c'était euh, bah, tout ce qu'il y avait, euh, je sais pas, Chris à Los Angeles bah, <rire> Ah, ouais. Et, Et bon ça nous marche Oh, tu sais quoi, il fait super froid à ce moment-là de l'année Oh, meilleur investissement de tout mon voyage, des gants. Ah, ça, on en parlera pour. C'est quoi, euh... quoi ton Super. meilleur souvenir du coup de New York Des gants. Des gants. Le, le vendeur de gants qui m'a <rire> sauvé la vie. là. Que vous allez voir que du coup, il bah, y a un, une partie du montage qui se fera sous la neige, puisqu'il neigeait à New York. C'était fantastique. Euh, 30 ans le vieux. Alors, Django tu vas vraiment te calmer parce qu'on euh, va vraiment te bannir. <rire> euh, tu as le même âge que ma sœur. Bah voilà, ta sœur est Tim 93, donc c'est forcément une très bonne personne, tu lui diras. Euh, si ça peut te rassurer, Gotha aura 30 ans cette année. Alors. Euh, et en plus, il est devenu papa. Coup dur. Hein. Euh, coup dur. Euh, ouais, le... Moi j'ai beaucoup de gosses avec mes modos, je peux vous dire que je vais trop dé. sur cela, les amis, allez On attaque le petit réac de cette ah, et Reda. Reda, je me disais, c'est bizarre qu'il n'y a pas Reda. Comment ça va mon Reda Salut la famille, désolé du retard, mais il n'y a pas de désolé, il n'y a pas de retard, tout va bien, tout va bien, ça, on va le foutre là, ce sera peut-être mieux, tac, voilà, comme ça, tac. Euh, bon, ben bah, c'est parti, comme on disait, le 10 octobre 2013, et bah du coup, voilà, c'était les derniers jours de mes 19 ans, puisque j'ai eu, euh, eu 20 ans le, le 20 octobre 2013. Euh, donc euh, bah c'est parti, euh, retour dans le passé, écoutons le, le, le Liberty 93 qui, euh, qui nous fait part de ses découvertes. Tac, okay, je vais vous mettre le son, ce sera mieux. Ah C'était le début des petites intros, en mode on fait des intros, attention. Tous c'est Liberty 93, bienvenue <rire> euh, sur Rockstar Black dans cette... Je m'en remettrai jamais de ce... Salut à tous, c'est l'hiver 93. Donc, comme les deux premières, nous allons voir de nouveaux éléments. Effectivement, la musique, j'avais eu un gros problème de, de mixage audio. Mais tiens, ça rebaisse ça à partir de 1 minute 10, ouais, c'est direct. Ah, même là, si je baisse... Bah là, on n'entend que la musique, on n'entend plus. Voilà, résumé de la partie. Attention, ah ouais. gros montage. gros montage Franchement, même aujourd'hui, c'est regardable. C'est passable. <rire> Merci, Kota, c'est passable. Euh, Chris le Gaute le vrai, merci DiAngelo, merci merci beaucoup Désolé, j'attendais toi à 20h pile mais comme t'étais pas là encore Ouais non je l'ai dit sur Twitter, euh, j'ai eu du retard, euh, retard, euh, retard aujourd'hui euh. bon, On à va, à va pas passer un petit peu les parce les que, que je vais me faire strike. À la map de GTA <rire> euh, V du... Ah mais on est toujours dans le récap. C'est dans le récap. <rire> je me suis dit bon en fait euh, euh, le son personne ça personne me souvient bon plusieurs... Ah t'avais aussi des réactions. on va dire peu chez ça a une minute 10 tu reviens là donc et on là en fait c'est ce la, la sur... aux ah gens ouais, euh, qui ont vu vis-à-vis de la map euh, ouais. avec le, le truc du mon donc c'est ça, base avec euh, et, euh, le plan du, du Monchiliad qui est superposé à la ouais, super. map de GTA V euh, que l'on voit du haut Donc beaucoup de personnes euh, disent qu'il n'est pas bon pour plusieurs raisons ah. Deux principaux problèmes seraient que dans un premier temps Certains fans diraient qu'on ne pourrait pas vraiment savoir l'échelle de la map par rapport au dessin. Et c'est totalement ce qui vrai, ce n'est pas faux. Le second problème qui lui est encore plus prenant, c'est que tous les fans disent que la map est vue du dessus et que le dessin lui est vu de face. C'est pourquoi je me suis aidé de la map en 3D réalisée par un fan pour pouvoir redimensionner le dessin que vous allez voir tout de suite. Il y a des wow. rendus de face, le dessin lui, <rire> est lui aussi vu de face, ils sont superposés. Mais il y a encore un petit problème C'est que si vous vous rappelez bien dans la Seconde partie de la vidéo, je vous ai parlé donc du schéma. J'adore la vue 3D avec Géad le avec dessin qui correspond pas, pas <rire> totalement, mais alors pas du cinq tout. C'est genre la forme de la montagne. Euh, pour 2013, pour ça, ça, ça va, franchement que je vois. C'était dingue. Et si vraiment on laisse le, le, les, deux, les deux schémas. À l'époque, je regardais tes vidéos le, durant mon pause à midi, en été j'étais en CM1, ça me dit. Oh là là, ça veut dire quoi T'avais 8-9 ans Rien du tout. Allez, un nouveau plus dans le cœur. Merci Maxo. merci donc, Là, si actuellement, on le chat c'est la, la map, cour de récré. Prenez <rire> ce schéma avec la map vue du dessus. Vous allez voir car certains endroits il y a des choses intéressantes. Ça veut pas dire que euh, le schéma et la montagne de face Oula, est une le hypothèse fausse car il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Vous allez voir car certains endroits il y a des Enchant. choses intéressantes. Ça veut pas dire que le schéma et la montagne vue de face est une, une hypothèse fausse car il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu comme par exemple quelle face de la montagne voir. Non, Donc je pense que t'as vu ça dans le la vidéo. Il y en a. T'avais attaqué celle de la partie 3. Et Bay, comme tu t'es couché. Donc Et quand, quand tu t'es relevé, t'as fait Oh putain, c'est vrai que j'ai encore ça à faire. Vous vous dire, je peux absolument pas vous dire, je me rappelle plus du tout. tout mon chien pour être sûr de ça. Mais l'intéressant, c'est celui-là, car avec ce plan, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, comme le camp des altruistes, qui est sur ce flanc de la montagne. Il y a aussi donc le fameux chemin qui n'apparaît pas sur la map qu'on a vu dans la partie euh... 2. Franchement, il y a le tunnel avec les portes qui apparaît dans la partie Ça 2. Ça va quoi Il y a encore le Coucou, sous souterrain qu a... qui apparaît aussi dans la partie 2. Et il y a aussi. C'était poussé chose quoi, je, je me je cassais je le cul quoi. Tout, tout de suite, qui est une espèce de grotte qui se trouve juste en dessous euh, du camp des altruistes. Donc vous pouvez le voir, enfin on voit pas trop d'ici, mais là c'est vraiment juste en dessous du camp des altruistes, on est vraiment juste en dessous, le... Ah. le mec est en train de pisser euh, quand on faisait ah pas, oui. tout ouais, la grotte avec le, fond le crâne du de camp, bouc. Mais C'est juste en dessous, et là on voit une grotte. Ça a très bien vieilli, c'est rare pour du contenu de 2013, bah ma... merci. Donc je vais m'en approcher. Ça fait trop plaisir. Oh, je sais pas ah. si vous voyez, mais on a l'impression que ça fait un petit visage qui sourit euh, sur le toit de la grotte, enfin sur le plafond plutôt de la grotte. Donc là, vous voyez à nouveau des inscriptions. Là, c'est c'est les mêmes J'adore quand tu te manges la pierre avec Trevor, punaise. Avec encore ce soleil. Et là, forcément, encore ce fameux logo qui apparaît de partout. C'est vrai qu'on dirait qu'il un visage qui sourit sur le plafond. Il n'y a aucune porte, aucune chose qui pourrait faire comprendre. Un visage qui sourit sur le plafond Ouais. Ouais, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Je vais le montrer après. Je ne sais pas du Si on disait au Liberty de l'époque, qui voilà, seraient sur le aucune même aucune jeu disant... Bah aucune grave porte, Aucune façade, aucune ouverture, grave. rien du tout, là je vous dis voilà, on peut voir... Ouais peu vous de allez de voir, on de voit de vraiment petit petit de de bizarre un petit sourire et un oeil fermé. Je le vois. Ouais. Donc voilà, à nouveau une grotte un peu mystérieuse qui se trouve juste en dessous du camp des altristes. La transition ah, qui On ouais, un peu de la partie entrée secrète du Mont Chiliade. Maintenant on va passer à la suite et on va revenir sur le plan qui se trouve justement au sommet du Mont Chilia donc c'est celui-là avec les fameux carrés. On va donc commencé avec les recherches et on a trouvé les turbine le Ouais. Carrés qui se trouve Je... Juste Je... En bas, Il y avait des, des ça messages audio tu donc vois. Donc son emplacement sur la carte, il se oh. trouve. Et Yoaxman. Donc on va faire Comment un petit ça va, zoom moi, pour que vous puissiez un peu me voir. Ici donc c'est juste à. Ça c'est la vraie map. Et encore un plus, mmh. zoom pour ouais. voir ça, et ça vous dit quelque Franchement, chose Franchement, c'est un peu le normal, clip plus... pour du contenu de 2013. Hein. Ça a hyper bien vieilli, je trouve. C'est vrai, moi je, je trouve ah bah, ça horrible. Une une mais... session... Attends, j'aime plus, plus PlayStation Plus avec Uncharted euh, là. La et Chia. La et Chia... Ah punaise. De... Très très cool, Chia d'ailleurs. On continuera demain, les amis. Oh, petit euh, risque de spoil. De Spoiler. De tout tout en haut de la map, c'est vraiment très haut. Et ouais, c'était sur PS3 là. Donc privilégier le Buzzard. La est ah euh... que maintenant on sait ce haut. que cela veut dire les destins Et de la grotte. Pas du tout. Haut, on va avoir une petite, petite surprise. Imagine les gars, ce qui va nous produire. Euh, imaginez les gars, ce qui va nous produire. Bah écoutez, j'espère, hein. j'espère qu'on aura matière à faire de, de belles choses. là voilà, d'ailleurs dans la dernière mise à jour on est voilà. quelques références au voilà. mystère mais c'est juste des clins d'œil c'est ouais. La troisième du moins du jeu, la deuxième qui vole Donc, Ah j'ai adoré avec, euh, comment il s'appelle La coque de l'ovni Dax Le Dax. docteur Ah Oui c'est Dax, Dax c est c est le, le la... ouais. Ah lui euh, j'adorais le trouver mais les... les oeufs ouais. au moins les oeufs de mon chiliade les têtes chercheuses par contre, il y a eu du mal sur tête chercheuse. <rire> euh, on n'arrive pas à cibler l'ovni. On arrive à la toucher. Ouais, j'ai vu que oh, dans le dernier pas... DLC, on... on respawn devant la fresque du mon cher. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il joue avec nous. On va pas se mentir. Ah, oui. ouais. Et comment tu dis tête chercheuse déjà comme... voilà, Les bon, têtes descend, chercheuses. Et tout et seul, j'ai ouais. réussi à la prendre y a depuis 10 ans. Ce qui nous pousse vers le sol, c'est on descend, on descend vraiment. N'empêche, là, de, le, le tu vois, le, le VNI qui te fait euh, avoir une turbulence et qui, qui te détruit ton truc comme ça, là franchement, euh, fait très bien penser. Le pire du pire, je crois que c'était celui ah, euh, au-dessus de la base militaire, mmh. mais bon, ça c'était des. La oh. première fois que tu le vois, c'est les frissons. Ah, celui au-dessus de la base mmh. militaire. Euh... Pareil, oui. j'étais avec Loïc et, et, et on faisait client, exprès de tourner les, les vidéos mystères le, le soir avec les pour se mettre dans l'ambiance et ouais effectivement et euh, il venait chez moi en fait en général, le, il sortait de la dessin fac euh. euh, Soit sur il passait chez lui et après il venait chez moi soit il rentrait directement chez moi à la fac et il dormait chez moi et c'était petit apéro, repas euh, vers 21h, de... 21h30 Fifa Et à partir de 23h minuit Mystère de GTA oh, Aucune fumée, rien on voit, on voit, on voit, aucun dégâts. Toujours le faisceau blanc, on sait pas ce que c'est Ouais J'adore la manière où, où tu le dis à mode Bon je sais pas C'est pas du tout dans la pop culture d'avoir Juste le l'ovni avec le gros faisceau en dessous Le rayon tracteur. Et... Je tombe. <rire> je tombe. Et coucou Letty Oula, ma voix est partie en. Coucou Letty Comment admira, ça va La distance d'affichage du jeu qui est quand même exceptionnelle. Donc voilà pour cette troisième partie. Je m'arrête là car euh, pour la suite c'est un peu plus On peut plus en même temps plus... admirer la, la, la distance d'affichage du jeu Merci qui est exceptionnelle. Grave. Merci d'avoir regardé. Ah. N'hésitez pas à partager vos impressions. Surtout que en plus c'est pris sur, des des sur PS3 donc c'est vraiment. Ah oui. euh... Ciao. Ah c'est vraiment à l'ancienne là. Ciao. Oh. J'avais été avare hein, 10 minutes franchement euh, remboursé quoi. Tu sais quoi déjà à l'époque, il euh, y, a, y a 10 ans, euh, tu sais quand on te reprochait de faire une vidéo genre de 15 minutes et euh, de 14 minutes et une, se une seconde. Non c'était 10, euh, 10, 10 minutes. Et à l'époque c'était 10 minutes Ouais. Ah oh, finesse. Ouais en fait là t'as voulu gratter de la thune Euh non vrai, à l'époque c'était <rire> pas encore monétisé hein. Oh finesse. Non, parce que 10 minutes et 7 secondes. <rire> non, euh, j'ai peur qu'il n'y a rien. J'ai l'œuf. J'ai joué tous les DLC. Euh... Bah, je sais pas s'il nous carotte ou pas. Euh, cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs. Oula, demain, les amis, on monte, euh, monte d'un cran. On passe sur du Piggy 18 pour de bon, les amis. Euh... Ouais, ça te ça met ça sur, sur la partie 4 Ouais, sur la partie 4. Non Ouais mais la partie 4 euh, les gars euh, voilà on passe sur un, sur un autre level, hein, je vous le dis. <rire> mais qu'est-ce que t'as fait Attends. Non je sais pas en plus pourquoi, euh, alors de, de souvenir la partie 4 l'introduction est au, est au strip club, est-ce que c'est à cause de ça je, je sais pas. Ah putain, plus... bah, oui, bah, oui. <rire> bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui bah eh, oui. Excusez-moi j'avais 19 ans ça va. Hein. Euh... Oh. Lala. Tu sais que là, avec toutes les règles de YouTube, bah de... ouais, dans les 10 premières secondes, vous ne pouvez pas machin. Alors là, mais alors, ah là, t'es ouais, fiché bah. S. Écoutez, hein Oh. Je suis sûr en plus ça à l'époque tu t'es dit allez en excuse je vais dire enfin, De toute façon euh, les gens qui jouent à GTA c'est forcément des gens majeurs mais moi, ça, euh, déjà 18 ans donc du coup on peut mettre une perte de loge sur Youtube C'était <rire> uniquement en fait pour, euh, pour la communauté GTA hein. euh, Moi j'ai sacrifié ma vidéo euh, juste pour ça hein. <rire> mais, mmh. euh, mais oui voilà bah, ça fait partie de l'univers GTA Je voulais faire une introduction à chaque fois dans, dans l'univers de GTA euh, Ce truc que j'ai trouvé c'est ça quoi il y a quand même 24 secondes quoi. Écoute, qu'est-ce que 24 secondes sur une vidéo de 17 minutes hein 14 minutes. Quata 14 minutes, ah, finesse. Hop. En tout cas, voilà. C'est vrai que pour vous. une vidéo de. de. de 2013, ça va. Pour une série de 2013, et sachant que c'était mes premières vidéos, ça va. <rire> ça va. Bah, je n'empêche. N'empêche, j'ai hâte d'être à la prochaine tu vois, pour la prochaine réac, parce que là c'est là où t'as l'ovni du coup. Euh... Ouais. Franchement, celui-ci il, il est grandiose. Ben, ouais, je crois qu'on montre l'ovni, on montre, on montre le signe par terre vert, euh, la partie 4 elle est vraiment très cool. Hein. Ouais, franchement, ouais. Tac, euh... oh, franchement, là je suis en train de passer vite fait, sur... pour pas trop... Euh... On va dire, me, me spoiler pour la prochaine réac, mais... Bah oui, ne, hmm. ne, ne, ne te spoile pas. Mais j'aime bien voir. Moi, c'est une redécouverte. Hein. Euh, c'est une redécouverte parce que je n'ai ouais. jamais revu les vidéos mystères. Il euh, y en a certaines, j'ai revu certains passages. Euh, parce que je faisais justement euh, je faisais justement des documentaires où j'avais besoin de me renseigner. Mais sinon, je, je, je n'ai jamais revu les vidéos en entière. C'était quoi euh... C'était euh, le... Le docu du mystère qu'on avait fait ensemble ouais. à l'époque à Chambé, ouais, elle, dure, ah, elle elle est, elle est grande celle-là. Franchement, je l'adore. Et elle dure une heure, une heure dix, hein Elle dure une heure dix, ouais. donc euh, franchement euh, propre, hein, quand même. En, v... en vrai, après ton live, euh, s'il y a des gens qui veulent aller se mater ça, franchement, faites-le parce que c'est grand, voir en gros comment l'histoire, et... nous, oh, comment on, on a interprété tout mystère, ça de notre côté. Et comment nous... On a un petit peu, j'ai envie de dire, euh, bah, lancé. Euh... Je vais essayer de vous montrer ça. Le mystère de GTA V, l'histoire d'un phénomène incroyable. Il fait 1h11 le docu. Franchement, ouais, c'est si... Euh... Ça passe vite, hein Ah ouais, ouais, ouais. Euh... Si c'est l'occasion de revoir notre cher Nicolas en, en vidéo. Il faut aller là, en fait. C'est quand vous arrivez sur la chaîne Rockstar Mag. Je vais passer comme ça, en fait. C'est me des premières je crois en plus. Hop, je vais mettre le lien ouais. Quand vous arrivez sur la chaîne Rockstar Mike, c'est génial qui ne s'affiche pas. Hop. Qui s'affiche maintenant. Euh, vous êtes sur la chaîne Rockstar Mike, c'est le troisième, le troisième ici, le troisième documentaire. Hop, et je vais vous mettre dans le chat. Euh, le braquage de la fin du monde. Et... Mais le, ouais. ah, qui c'est qui apparaît tout de suite Ah et qui c'est qui apparaît <rire> Qui c'est qui apparaît Tac. Et euh, 78 000 vues quand même hein, propre pour un documentaire de 1h11. Et en fait, bah on, vous explique, on vous explique toute l'histoire. Enfin, je reclique à un endroit, on revoit lui. En fait, c'est que Lucas qui explique <rire> le mystère. Le mystère. Et, ça, mon... et pour les gens, effectivement, ça c'était mon ancien appart à l'époque à Chambéry. Et je pense que la disposition a un Oula petit peu changé <rire> Alors, quand même. Salut, je sors du bar et je peux vous le dire que c'était vraiment cool de, de regarder. <rire> De regarder ah, tu le vois, père. tu parles nico là non <rire> <Ouais>. <rire> là, Je suis sur un arrêt sur l'image de lui à 5 minutes 18. Voilà. Il a l'air tellement fier de son, de son truc, mais, mais voilà, c'était ça. C'est une bonne vidéo. Ça, c'est une bonne vidéo. Et ouais. pour ceux qui veulent un gros récap, il y avait aussi eu le gros récap 2013-2018. Est-ce que euh... tu te souviens Est-ce que tu te souviens ou pas Il y avait le, le soir on a filmé ça, c'était juste avant. Du coup, vous étiez à Chambéry pour le savoir être game, c'est du coup pour filmer ça. Et euh... <rire> j'ai retrouvé la vidéo, je l'ai vraiment retrouvée, la vidéo de toi <rire> avec la pompe pour le matelas comme ça dans le salon. Oh, je l'ai retrouvée, <rire> ça me fume. Et pire, c'est que j'ai pris plein de petites vidéos et je vois que l'heure change. Ça veut dire que tu as vraiment pris genre une demi-heure <rire> à, à gonfler le truc. Il y avait ah, ça, c c grand. et il y avait euh, genre, que... quand j'étais sur la route en voiture, il venait d'annoncer l'arrivée de Red Dead Redemption 2 sur PC. Du coup, j'avais tourné une vidéo. Ah oh oui, j'ai même la photo de euh, ah, euh, ton of. chat. J'ai oh, <rire> décidé de venir sur la vidéo. <rire> ah c'était grand. J'adore. Il, il va sur tes genoux. Et c'est à ce moment-là où, avant, tu vois, genre, pendant que ça tournait, tu as le chat qui s'est trimballé. Tu vois, genre, il s'est posé. Je l'ai vu te regarder. Et là, j'ai fait... Ah tu vas pas, n'y va surtout pas, n'y va surtout pas. Eh ben, si... Et trois secondes après il m'a regardé, il a regardé ses jambes, il a fait allez tiens je me fous sur ses genoux. Et après c'est le allez tiens dégage. <rire> ouais. voilà. ah, c'est grand, mais... ah, c'est vraiment C'était un bon week-end, c'était un très bon week-end. C'est un... Ah, bah, un peu le week-end où j'ai vraiment, oh, je connaissais déjà Conquerax mais où vraiment on, on s'est liés d'amitié etc. Il euh, y avait qui Il y avait, avait Flemme, il y avait Fred etc. Et d'ailleurs, euh, voilà, euh, il va y avoir un très gros week-end en mai. Je ne peux pas vous en dire plus. qu'il y aura mmh. juste un gros week-end en mai aussi qu'il faudra pas rater. Euh, donc voilà. Sur cela, les amis, 21h18, euh, bah, c'est peut-être temps de passer sur Crash Bandicoot 3. Et ben, bah, je deux, te laisse. Euh, deux, deux, te deux, dire, deux, deux, deux, deux, deux, deux. deux. Excusez-moi, je vous l'ai dit, je suis complètement chaos il veut aller trop coups. vite ouais, là tu ouais. vois c'est dans ton état actuel je sais pas si t'infliger crash band coup 2 c'est vrai que ça va être chaotique, chaotique le truc ah bah ça va être, être... c'était ter... on va le faire après voilà. mon déménagement. quand j'aurai en avril je pense quand j'aurai eu le temps de déménager de me je reposer un petit peu de, de m'installer et on fera le marathon CTR un samedi après midi on attaquera à 14 h et en fait, on s'arrêtera quand euh, j'aurai terminé le jeu à 100%. Voilà. Ah oui, 100% en plus. Oui, 100%. Ça va ah rager oui, fort. Oui, 100%. Non, sur cette R, ça, ça devrait faire. faire. Mais Marathon CTR, 14h et jusqu'à la fin, et 100%. Euh, je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a pris 6h30. Je crois. Ouais, bah. J'espère que tu seras un peu plus réveillé. En live, euh, sur ça Twitch. va faire plus sur... Et oui ah malheureusement euh, Rébu bienvenue à toi on vient juste de terminer mais rendez-vous demain en fait euh, c'est un donation gold un événement caritatif et en fait donc tous les soirs je suis en stream et tous les soirs on fait un réac donc euh, bah, lundi on a fait la partie 1, mardi la partie 2, ce soir la partie 3 et demain la partie 4 donc n'hésite pas et là on va partir sur Crash Bandicoot 2 du coup bah les motos les modos, Lucas, etc. et patati et patata. Et bien, je vais euh... Vas-y, on a jeté par la fenêtre, vas-y. Allez, euh, euh... Allez les petits bouts. Euh maintenant vous, vous passez. Les bouts vous passez dans le chat s'il vous plaît pour faire de la modération. Hein Et vous faites ça ouais, bien, s'il si. vous plaît. Euh... Ah, le premier dans, le, ah, chat, va, le, premier dans le chat qui parle de Mercedes, faites gaffe, voilà. ils sont ceux qui <rire> vivent ce soir. Ici, on est chez Ferrari <rire> les amis, euh, ici on a bon goût, euh, la derrière Ferrari, Charles Leclerc, ou rien. Euh, bon bah on Lucas peut-être à demain Bah à demain. Et bah à demain, euh, bah, les modos à de suite. Et, mmh. euh, à de suite. Et oui oh. En ce moment, en fait, en fait je suis en train de préparer avec Lucas et les modos... Ils ont vu de la lumière ils et les mecs qui sont... <rire> ah sont arrivés, donc, euh... donc t'inquiète pas mon X-Man, on, se... on se refera à ça, on se refera ça <rire> puisque maintenant c'est open bar, les modos tous sont ils sont en rouille total, donc, euh... donc voilà. Euh... Je peux-tu expliquer Non, non, Il tu peux rien y... expliquer. C'est incrusté voilà. Non, non, non. Après, Blix a dit sur le bon, chat. Quittez le, Discord, là, quittez, le quittez le Discord pour aller bannir Major Zero qui nous dit des conneries avec Max, Max, Super Max. Ne me prenez pas au pied de la Trop lettre de -ce, que dire, ce que Chris vient de dire, s'il vous plaît. Est-ce que, est que ça marche l'écho ou pas Parce que moi j'ai pas de retour. Oui, oui, oui, oui bah ça, moi cool. ça marche. Super Oh putain Waouh, on se calme par contre, ça fait mal aux oreilles En oh, vrai ouais. Ok Oh, il oh, ah, y a des Lewis le Goat. Euh, ok, bon allez, bah, vous savez quoi, j'arrête le stream, c'est bon, ça me saoule. moi. Euh... Insulter, okay euh... Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter, ok Je ne suis pas venu ici pour insulter, ok Je prépare normalement une émission spéciale F1, euh, où toute une soirée, on va parler de Formule 1, il euh, y aura peut-être Ligaya, il y aura peut-être des potes et tout, où ce sera vraiment en mode chill, en mode on arrive, et on, on discute un petit peu de, du début de saison, etc. Euh, donc voilà la stratégie en vrai on n'a pas trop à se plaindre sur les deux premiers grands Prix on n'a surtout pas eu de chance en fait là pour le moment en vrai la safety car excusez moi hein, je suis désolé Major hein, mais la FIA elle, elle, elle est tellement dans la poche de Red Bull et Max Verstappen hein, parce que là euh, quand on m'explique à quel moment euh, on, on met une safety car sur ce qui s'est passé euh, à, à Jeddah alors que la voiture est déjà hors piste je suis désolé Désolé, Blondie, Blondie Charles, confirme, copie. Bon, allez, les amis, sur cela, on parlera de Formule 1 plus tard. Je, sais, je vois qu'il y en a de plus en plus tous les soirs, on m'en parle. Je sens que ça vous tâte. Ce <rire> serait peut-être pas bien de lancer une petite émission de Formule 1, hein, que je serais peut-être en train de préparer depuis plusieurs mois, hein, hein, peut-être. Hein, je dis ça comme ça, on verra bien, peut-être plus tard, quand j'aurai du temps de dormir, on verra. Allez, les amis, <rire> sur allez. cela, pour Lucas. Bon, Crash à écoute, euh, rage bien, j'espère que tu rageras un petit peu avec ta fatigue. Il euh, y a de grandes chances. Hein. Il y a de grande rage yeah. euh, les modos à dessus dans le chat et euh... dans bon ah, live bonne rage sur euh, crash 16 où qui aura un live va tous les viewers ouais je sais axman euh, la cam elle saccade je sais pas pourquoi en fait il y a une mise à jour windows et à chaque fois que mise à jour windows obs euh, obs il décide de, de m'envoyer me faire foutre <rire> donc voilà euh, <rire> mais aucun aucune rage ce soir aucune ben allez, rage on en doute allez Bisous. rage bien. la bise Bonne soirée tout le monde Bonne soirée à tous Allez hop là, là voilà j'ai coupé hein, c'est bon il partait pas là c'est bon <rire> <rire> C'est bon commence à en avoir marre hein. Hop là Tac Hop là euh, eh et bah, nous Regardez ce qu'on a là Il est là Il est là Euh oh, tac oh, Donc on avait commencé Crash Bandicoot 2 la dernière fois les amis on avait commencé, on avait fait quelques petits niveaux euh, Où tout allait bien jusqu'au Jusqu'à un niveau qui nous a fait très très mal On va pas se mentir Il y a, il y a eu un niveau où on a eu très mal C'était celui-là justement. Euh, et non c'était Beerit Je me disais putain mais tu veux pas me faire du mal Alors que t'as un nom c'est cool Et il nous restait quoi Alors je crois qu'il nous a, voilà on a qu'une vie C'est super, euh, bon on va rester sur celui-là alors comme je vous l'ai dit pour ceux qui nous rejoignent On va peut-être pas live jusqu'à 23h euh, On va faire peut-être une petite heure De live sur Crash Bandicoot 2 Mais En fait j'ai commencé mon déménagement aujourd'hui Je me suis levé à 8h du matin parce que j'avais rendez-vous Pour euh, la signature du bail etc Et je suis éclatax euh, Et demain rebelote et vendredi rebelote Et samedi rebelote Donc euh, voilà on risque de faire un petit live euh, Donc voilà Il a pas les yeux verts Crash Bah si Si comme moi comme moi c'est mon pote hein. On est pareil Hop là Allez on attaque directement par un petit masque euh, Ça va nous faire du bien Voilà bah super Il <rire> a plus de masque oh. Putain j'avais pas vu l'anguille Bon en fait vous savez quoi <rire> Ça va commencer très bien euh, comme on a... En fait là on va, on va glitcher bah, Déjà on va se bloquer On va glitcher Et on va directement Mourir, puisque il nous reste plus qu'une vie, donc il euh, y aura pas de rage, il y aura pas de rage, il y aura pas de rage. Tu as eu la conférence Epic Games sur l'Unreal Engine 5 Pas du tout, euh, Mathis. C'est ça, hein Matisse. Tac. Ah, ça, je me rappelle déjà pas. Euh, oui, c'est Matisse euh, Pas du tout. Je t'avoue que là, en ce moment, je suis assez éloigné de l'actualité. Et ça va pas rager, ça va pas rager. Au contraire, la fatigue, je vais pas je vais pas leur donner l'heure. Ah merde là du coup euh... Voilà Oh non Abusé so, Moi je suis pas un petit joueur J'y vais, vais sans masque Putain oh, Faut que je me remette un peu dans le bain c'est tout Faut que je me remette un peu dans le bain Hop va attendre qu'il redescende. Comme ça, je vais l'envoyer. Voilà, ça va péter une hélice. Alors comme un con, je pète une hélice, mais moi j'y vais quand. Mais non, mais je l'ai eu là. Un peu abusé, hein. Oh, comment j'ai fait pour. Alors, en fait, ce qui est un peu casse couille c'est la caméra. Voilà, c'est la caméra qui est pas du tout bien. Bah euh, bon, on va se refaire mon à chaque... à nouveau hein. Là. C'est incroyable J'arrive pas le... la caméra elle est vraiment... Bon, Comment vrai que j'arrive pas J'anticipe Je... mal le... Bon Ça... Bon, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Ah pareil, il nous reste plus qu'une vie, euh, ça sert à rien. On va se remettre un peu dans le bain, voilà. Et, et voilà. voilà. On va repartir sur 5 vies. Fin de partie, c'est pas grave. On va repartir sur 5 vies, hop. Et let's go. Cette fois c'est la bonne Comme beaucoup d'arnaques sur le fait que euh, La caméra elle est quand même Hyper chum, hyper chelou euh, C'est moi ou ça bug J'ai de l'eau dans le ah, Attendez On va pas faire ça Et merci pour le follow Manimo, Manimo. Et comment ça j'ai perdu un masque Y'a un peu un complot là Et merci pour le. Bah non. On a de la visite du château. Alors, vous, oui. Moi, un peu moins. Putain, comment je la nique cette grosse euh, truc là, déjà Bah, comme ça. Ah. Euh. Il y a des deux côtés, je crois qu'il y a un. Voilà. On aime ça. Ah. Merde putain. Pourquoi je me précipite Hop là. Allez, on est reparti là. Eh ben oui, il y, y a bien eu un follow. Merci Rupture Remix. Merci beaucoup. Bienvenue. Le masque, le masque, le masque en fait c'est un c'est un joker. C'est-à-dire que si je me fais toucher, je meurs pas en fait on peut voir jusqu'à jusqu deux masques et après le troisième c'est un super gros masque où je suis à Moi j'étais déjà full mais j'ai perdu l'accès à mon ancien compte. Ah merde, reviens mieux à toi. Et merci pour le resub Major Merci. Allez Et voilà, 14 sur 14, on va récupérer deux vies, là. Comme une étoile... Exactement. C'est comme les étoiles dans Mario. C'est exactement ça. Hop, allez, là-bas, ça va être encore le... Ouh Non. Ah. Je me rappelle pas qu'il y avait de l'eau dans les tunnels Joli euh, Comment ça là C'est quoi ce bordel Ah oui d'accord, j'ai compris ce qu'il va falloir faire C'est super Ouh L'autre chemin c'est là-bas, il va falloir slalomer entre les nitros, l'anguille et le todo déjà. Ok. Oh là là, j'ai eu les trois d'un coup là. Et merci pour le resub, Wick. Oh mon wick Oh la au passage exprès tourne dans la poste Bon live à tous et bon courage pour le déménagement. Merci mon wick Merci beaucoup! Euh, tu fais pas l'endroit secret? Comment ça, l'endroit secret? Il y a un endroit secret ici? T'es sûr que c'est dans ce niveau? Merde! Oh non, putain, j'ai paniqué! Jouer ou lire le chat, s'il faut choisir! Euh. T'es sûr que c'est dans celui-là? Oui! Putain, je me rappelle plus du tout! Alors après, il faut savoir que les crashs, des les ai il y a très longtemps et que je ne me souviens plus de, plus de tout, hein! Donc, euh. Oh là là oui ces fameux niveaux. Ça mais pour l'époque c'était incroyable la gueule qui fait crash. Ah, je suis au bout de ma vie Ça rappelle tellement de souvenirs, j'ai quelques Alors voilà. Eh ben moi j'ai jamais cassé de manette. Eh ben voilà. Euh.. T'es sûr, qu endroit... sûr que c'est ce niveau Parce qu'il me reste plus que 3 caisses quand même. C'est quand même un peu bizarre qu'il y ait un niveau secret Pour une ou deux caisses Mais après il me manque quand même deux caisses oh, si, J'ai loupé deux caisses Je me rappelle plus il est où le niveau secret Pour la gemme verte D'accord Ah t'es sûr parce que là Ah non j'ai toutes les Ah mais on, on récupère juste la gemme Ok Il vais me faire chier lui là ils vont me faire chier eux oh, Let's go Let's go on a récupéré euh, 7 vies Bah voilà voilà. Avant le premier checkpoint d'accord Ok bah je m'en souvenais plus du tout Je m'en souvenais plus du tout Merci voilà j'aime bien Les GG voilà j'aime bien Ça c'est cool voilà voilà J'aime bien quand vous me soutenez plutôt que vouloir me. me descendre. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe Merci les buts ah, J'ai eu difficile. du mal à démarrer, je suis comme un bon vieux diesel. Je mets un peu de temps à démarrer, mais. Ah. Et pas On est en que train de consommer. se perdre, Cortex. Euh. Oh Komodo, ah oui. Qu'est-ce qu'il fait là Ah oui si on peut changer de personnage dans crash 2. Ah, dans le dans le dans le remake. Comme Ferrari. Bah Ferrari c'est plutôt le. Ouais alors, cette saison oui. L'année dernière c'est plutôt l'inverse. Ils ont très bien commencé et.. Je me rappelle plus de ce niveau. Je... Voilà. Ça me paraît beaucoup trop simple. Voilà. Mais ça me paraît aussi quand même beaucoup trop simple. Ouh ah En vrai ça va En vrai euh... Merci mon t'es adorable En vrai ça va On a connu plus compliqué en boss Ou alors je suis vraiment dans une forme olympique Et je vais tryhard et finir le jeu Ce soir Allez hop Merci mon rébu. Mais oui, il dit, mais ditraque, euh, Il est pas fiable, je vous le dis, Ditra il est pas fiable. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas. Voilà. Peut-être que c'est étant toi. complètement fatigué que je vais être encore plus efficace et tout, hein. Peut-être, hein Peut-être. Mais je vais pas trop parler parce que... Oula non bah voilà J'ai ouvert ma gueule et on a les... Voilà J'aurais dû me taire Oh non c'est insupportable Avant j'ai horreur de ça C'est sur la plateforme il se casse la gueule pas c'est la voix de l'homme ah ouais on a quand même perdu deux vies au début ça, ça pique un petit peu mais on ne ragera pas non j'ai activé le, le tourne le, le, la tornade Non non je casserai aucune manoeuvre Je casserai aucune maître. Bonne nuit Mort Merci d'être passé En plus là je suis avec la dual sense edge Si je la casse Ça coûte très cher quand même Là. Et checkpoint Mais qu'est ce que j'ai fait Mais c'était n'importe quoi C'était forcément suicidaire J'appuie sur le sprint Je me fais un petit peu euh, Arnaquer là Je me sens un petit peu désabusé Non Wouah la peur Non allez Mais qu'est-ce qu'il fait Quoi Quoi Je, Je n'ai même pas les mots. Ce n'est pas de la rage, mais c'est ce quand, même... quand même beaucoup d'étonnement de... devant ce... ce bug qui, euh, vous l'avez vu par vous-même, ne m'a pas attiré au fond des abysses. Mais. Oh c'est insupportable Le... Le sprint il marche plus Bon de toute façon il y a zéro vie, on va recommencer les amis. Hein. Voilà, voilà, c'était fait exprès. Ça commence le sel. Alors, c'est pas le sel, c'est une constatation de bug. C'est comme regarder un GP de Ferrari, on s'attend à rien, mais on est quand même déçu. Je ne répondrai pas à ces, à ces attaques et à ces, et à ces choses, euh, mais complètement puériles et, euh, et scandaleuses, bien entendu. On en reparlera quand en milieu de saison Red Bull sera devant le siège de la FIA pour euh, magouille et dépassement budgétaire et, et, et triche avérée. Voilà. Hein. Parce que c'est ce qui va se passer, parce qu'on sait tous qui triche. Putain, j'ai perdu quand même 4 vies. Et là, je te fais tout du premier coup, quoi. Salut Hugo Comment ça va, mon Hugo Bienvenue à toi. Je suis arrivé, je suis en grande forme ce soir. On a tout fait du premier coup, on n'est même pas mort ni rien, c'est incroyable. Pour du crash, bon des deux, je pense que... Non mais non mais non mais non mais non mais non mais non mais non. Tu vois, bon Hugo, peut-être que tu me portes la poste. Des accusations de rageux, tout ça, parce que vous avez des buffets de piètre qualité. Oh là. <rire> Écoute, effectivement. <rire> Euh, nous, visiblement, on, on privilégie la course plutôt que la bouffe. Mais non, mais et, ça passait tout à l'heure, ça, ça passe plus Pourquoi ça passe plus Aïe. Bah au moins c'est passé Voilà, au moins c'est passé Ah putain oui là c'est compliqué Comme ça. Donc je la victoire, en tout cas c'était une bonne saison de 2003, j'ai jamais accès la Ouais parce que vous avez déjà gagné c'est ça Hop là. Le god de crash. Alors, je, je sais pas si on peut dire le god de crash quand même. C'est comme. Comme dirait. Hunter. What the fuck? What the fuck? On a pas perdu la vie, les gars. Et on a gagné une deuxième vie les gars Et voilà c'est comme ça qu'on passe des niveaux bonus les amis Et on va gagner deux vies Voilà, trois vies même, impeccable qu On était à combien ouais, Trois vies C'est déjà très bien C'est déjà très bien Pas trop d'accord pour ce qui vient de se passer quand même Quand même bon, euh... Heureusement j'ai pas perdu de vie tout à l'heure Mais je trouve quand même ça très scandaleux Ce qui s'est passé Avec euh... Avec la plante qui me bouffe sur mon sur mon, mon overboard aquatique. Bon, on va pas se refaire niquer, hein. Waouh, comment piégé Allez Let's go, 53 sur 53. Et au final, on a perdu qu'une vie. Tu aimes le risque. Ouais, je suis un homme de risque, moi. Tu sais, c'est comme ça qu'on qu s'amuse. Galerien of all time. <rire> Mais quel enfoiré. Quel enfoiré. Mais y a je sens un petit peu de jalousie, quand même. Le god, c'est Nico Hülkenberg. Exactement. C'est comme ça qu'on écrit son... Après, euh... Oui là les majuscules pour Hulkenberg C'est le seul mot en majuscule que l'on a le droit de mettre dans le chat Voilà Merci moi Attila voilà Prenez exemple sur Attila Attila qui est toujours là à me soutenir Voilà depuis de nombreuses années les amis prenez exemple Ah putain on revient à nouveau dans les, dans les égouts Putain là en plus c'est Voilà allez hop là Oula Il s'énerve lui Wow, comment il a gueulé. Et merci pour le follow Pen Milo. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps, mais là y'a trop d'eau c'est... Oh non putain on re ici La loose Le cri du monsieur il est quand même strident Il faut sur crashment du coup, bah, ça me fait plaisir de te voir. ici si, Mijo Je viens le bruit de l'abonnement, j'approuve à 100%. Ah, merci, Major Enfin, il y en a qui ont des bonnes refs là Non, merde Ok, bon, euh, c'est pas grave, bon, par contre, je vois rien du tout, mec. Voilà. Ouais trop content de la arture Elle est trop classe. Elle est trop classe. Bon bah là elle est dans les cartons. Elle a pas vécu beaucoup le jour la pauvre hein. Je l'ai reçu. Je l'ai enlevé de son carton d'expédition de, pour la foutre dans un carton de déménagement. Donc elle fait un peu la gueule. Mais ouais, elle est trop classe. Voilà l'enchaînement. C'est insupportable la caméra et la, et la... Putain c'est insupportable la caméra Et ça veut pas hein. J'ai beaucoup de mal dans les niveaux euh, De les égouts Parce que je trouve que la caméra elle est super mal euh... Non je suis quand même meilleur euh, Sur F1 Et en vrai euh, Crash euh... Là mais tout à l'heure j'ai réussi du premier coup et là j'ai galère comme un porc voilà. Je comprends pas des fois euh... je, ne, je ne comprends pas, je ne go en bas Oh là là Du un x 3 Enfin Le pire c'est quand tu dois recommencer depuis le début Ah quand tu dois recommencer ça fout Les blocs de nitro vert ils te font Ah les blocs de nitro vert ils te tuent instant Dès que tu touches la nitro euh... Bah c'est finito Oh là là C'est niveau unique, donc on, on perd rien. il a pas moyen de mettre Lost original euh, Non, c'est vrai que ça c'est le seul truc que je regrette du remake. J'avoue. Je vais faire du F1 2022 d'ailleurs aussi, normalement. Euh... J'ai envie de faire tellement de choses, mais le temps me manque. Le temps me manque cruellement. je verrai le replay, bonne soirée à tous Eh ben bonne soirée mijo, merci beaucoup d'être passé c'est adorable, à très bientôt sur ça c'est les nitro ok je commence à me dire comment ça comment ça comment ça bon allez on n'est pas très loin on n'a pas perdu beaucoup de vie encore allez on a il y a moyen là là va juste falloir le faire au bon moment voilà ah mais d'accord oh là là le piège voilà et eh ben voilà Oula. Oh non, oh non, oh la défaite, oh la défaite, oh la défaite. Ah, oh, c'est une défaite si violente. La pire mort, mais tellement incroyable! Non, mais il a pas, il a pas glissé le con! Ah mais d'accord, il tourne en même temps bon, On reviendra plus tard bon, On est à la fin du niveau, faut pas faire le con Enfin, là, là... Bon. Je vais pas prendre le risque Je vais pas prendre le risque Ça sert à rien Là on finit avec 4 vies On va assurer Ça me stresse que ma cam elle, elle saccade Mais ça me stresse Ah, biais, aie, aie, ça, ça va être un truc avec L'ours le, le, Ça va être un truc avec l'ours Je sens qu'on va galérer sur ça aussi Eh oui Eh oui Je plus comment on sprint déjà. Je me rappelle même plus comment on sprint. C'est quoi déjà le sprint, c'est rond Ah je suis sur le chien. Ouais c'est sur, sur rond. les cons j'ai en concentration maximum hein. non Oh non Oh non C'est cruel Oh non mais c'est bl une blague Concentre-toi, mais je suis un peu concentré Reda quand même hein, un petit peu Oh non Il braque pas assez ce, ce, Cette ours Il braque pas assez Oh non j'ai loupé le checkpoint Oh non putain c'était quoi ce piège Il braque pas assez cet ours <rire> Mais c'est vrai en plus Ça va, en vrai Oh yo mon Younes On se disait justement bizarre il n'y a pas Younes Il arrive un peu plus tard Comment ça va mon Younes Bah ça va super et toi T'as passé une bonne journée Bleh. Bah super Essayez de, de, de, de, de nous couper! Aïe, ah Rod. Déjà, dès qu'il y a Rod, j'aime pas ça. ça. me fait penser à la. Ça me fait penser à. à... Au premier niveau. Euh... Ah ouais, non, ça ils sont horribles ces niveaux. Ah, ils sont horribles ces niveaux. Regarde-moi ce rat qui t'attend là-bas. Regardez, quand tu regardes, tu sais que ça sent pas bon déjà. J'en ai eu deux pour le prix d'un Ah bah c'est rassurant ça, un truc avec une tête de mort C'est pas le niveau bonus du coup ça Oh yeah ça fait plaisir ah oui non c'est pas le niveau bonus je m'en souviens N'importe quoi Allez hop Bien sûr que j'ai réagi à la suite du mystère mon Yus Comme tous les soirs abruti, mais des fois je suis vraiment un abruti, je vous le dis hein. je... par pas avancer ce con, il est resté accroupi il a pas sauté, mais c'est pas possible on va attendre, il me reste plus qu'une vie moi je me suicide, je commence pas un niveau avec une seule vie, désolé On y retourne. Pas possible, ça. Et merci, mon Yuns. Yes, sortie de RE4 demain. Alors, nous, on le fera pas demain sur la chaîne. Hein. Je l'ai reçu. Je l'ai pas encore installé. Je... je ne sais pas quand on le fera. Et merci mon Ruben et bienvenue Alpha. Bonsoir à tous ces bons live. Merci à toi. Bienvenue sur la chaîne pour cette première participation. Et merci pour le follow Alpha. Bah, par la même occasion, impeccable. Merci à toi. Hop là. Allez on va tenter le Malus. Je t'ai hein je... oui, oui, je... dit merci, Ruben. Hein. Oui, oui, j'ai dit merci. Oula, oh putain, mais je m'emballe. Ah, ok, y a pas de villa cette fois. Ok, je me sens puni. J'ai réussi du premier coup, la dernière fois. Il n'a pas dit merci. Euh, bah, Ferrari, je peux pas leur dire merci. Hein. Ils me font du mal tous les week-ends. Euh. Mais ça va aller mieux. Attends, laisse Fred Vasseur arriver, tu vois. Rigole, rigole. Tu verras quand ton Christian Horner, il va aller pleurer là tous les week-ends après. Nous, chez Ferrari, au moins, on n'est pas des fleurnicheurs. On n'est pas tous les, tous les week-ends dans le bureau de la FIA, là. Parce que Toto Wolf et Christian Horner, on les connaît, hein. Techniquement le week-end dernier il s'est rien passé. Hein. Là franchement sur Ferrari euh... Mis à part euh, la FIA qui, qui se montre enfin euh, qui ne se cache plus de soutenir Red Bull, euh, on n'a rien eu de plus. Hein. Putain. Ouais mais justement, bon après, si t'es fier de ça, parce que là quand même ce week-end, c'était quand même euh, assez euh, flag, quand même. Hein. Enfin, moi j'ai trouvé ça perso, je suis vraiment pas du genre à à faire le, le, la, la théorie des complots etc quand même Je, je me dis quand même qu'il y a une éthique dans le sport et tout Mais là quand même ce week-end Je me suis dit c'est chaud quand même Je me suis dit là, là franchement euh, C'est très très chaud Non mais c'est abusé Oh allez c'est bon le malus tu sais quoi Va te faire on l'a compris hein. euh... Bon allez il me reste une vie en fait, bah ça, bah les couilles hein. Il reste une vie on y va hein. Mais euh On est un peu abusé quand même Oh putain j'ai plus de masse. Ouais, on y va pas Si on y va, si on y va J'ai l'impression d'être le gamin, j'arrête Youtube Non en fait je reviens, j'arrête je reviens, non allez on y va, on y va non on est pas obligé mais j'imagine qu'à la fin il doit y avoir euh, des caisses et puis euh, des vies Donc en fait j'ai envie de perdre 5 vies pour gagner 2 vies en fait C'est un peu mon ego en mode euh, putain là. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Je rache même pas. J'ai une blague où sont passés les 30 chevaux de ferré. Ils ont gagné. Euh, ça, par contre, j'avoue que par contre, je n'ai pas compris. Euh... Parce qu'en plus, bah, les Ferrari étaient censés être les plus rapides. Du coup, euh... bah, c'est vrai que sur, euh... sur le Grand Prix de Jedi, vu les grandes lignes droites. est trop tôt, trop tôt, trop tôt, ça me saoule et je commence à rager. Voilà, et c'est bon. Euh... Et en fait, du coup, euh... bah, sur Jedi, elle devait être trop trop avantagée. Et là finalement euh, elles ont tellement pas performé. Je pense qu'ils ont voulu tenter de nouveaux, euh, de nouveaux réglages. Et ça marche pas du tout. Oula. Je crois que j'étais tombé j'avais j'allais tomber. C'est vrai qu'Aston, euh... Aston, il prend un début de saison. Euh, mon pote. Euh... Bah après, euh, ils ont fait une mi Red Bull, mi Mercedes. Euh, au moment, euh... quand tu te dis que maintenant Lance Troll commence à être bon, c'est que tu sais qu'un <rire> que la voiture est très très très bonne quand même. Mais bon, on parlera de ça plus tard lors du live. Euh... F1, je suis en train d'en préparer un. Je suis en train d'en préparer un. On en fera. Ah putain, je l'avais pas vu le filou. Waouh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que as fait euh... Moi, je sur canal, moi. Moi, je sur canal. Trop fan de Julien Febro quand même. Ah mais les gars, vous avez pas autre chose à faire là Vas-y là, donnez-moi des vies. Quoi Aucune vie Un peu de l'arnaque là. Ça pue un peu ça quand même. Ouais, F1TV, ouais. On adore quand il ne parle pas. <rire> du coup, t'es en Belgique C'est... F1TV, c'est en Belgique, non C'est... Ah non, F1TV, c'est... Ah là, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça Et en plus, je... Un mec qui est con, ouais, je suis vraiment... Oui, oui, F1TV, genre, j'ai confondu euh... avec... Euh... Ok, ok. Oui, t'as la F1, oui. Non, là, c'est vrai que moi je suis canal et euh... Wow, putain, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai plus de vie, là. Non, t'es pas le seul en Belgique, hein. On, on en a des belges, hein, qui, qui nous suivent. On en a. Euh... J'ai euh... J'ai une... Euh... Bon, forcément, les, les français, c'est ma communauté principale. Mais euh, j'ai euh, beaucoup de, de, de Belges, de Suisses et de Canadiens qui me suivent j'en suis très content. J'en suis très content. Après on en a un petit peu dans les pays du Maghreb, euh, Maroc, Algérie, Turquie. Euh, j'ai une personne qui me suit en Syrie, en tout cas avec qui j'avais discuté euh, en Syrie. Euh, on a de plus en plus de Brésiliens. Mais en Belgique vous êtes comme. Oh non Je vais. j'avais. Je j'avais.. Je, je, je conteste. Y'a même des gens de La Réunion qui me suivent si c'est pas beau ça. Ils ont de la chance ouais. Ils vivent sur une île. aussi ah oh, trop cool c'est top, top là les cousins là putain y'a y'un c'est le cousin qui me suit là qui ton ensuite pour aller à la réunion euh... honnêtement je sais pas euh... en fait il y a d'un côté j'ai envie de te dire que les îles ça doit être trop bien pour aller en vacances mais peut-être pas y vivre j'ai tellement kiffé Hawaï Quoi il a pas sauté J'ai tellement oh, Paris c'est mort Mon gars il faudrait vraiment Une putain de grosse Opportunité Professionnelle euh, Pour que j'aille à Paris Ok je me dis... Ah non mais je suis désolé hein, Mais euh, Paris euh, Pile ville ever hein. A la base, j'aime pas les grandes villes. J'ai vécu à Lyon. J'ai vécu un an à Lyon. J'ai apprécié. J'ai beaucoup plus apprécié de revenir euh, dans mon sud. Euh, puis, j'ai vécu euh, quelques mois à Nîmes. J'ai pas du tout aimé. Pas une ville que j'aime. Euh, non, bon, mon sud. Euh, Montélimar Forever. Quoi. Je pourrais aller euh, peut-être du côté de, de Bayonne. Euh, du côté du côté vraiment du sud genre euh, Toulon etc mais je pense que au-dessus de Montélimar je pourrais pas Montélimar c'est déjà la c'est déjà la la limite c'est la limite mais non mais c'est déconné. connes c'est déconné. Non, franchement, ouais. Euh... Quoi, mais Toulon, non, mais tout, je veux dire, dans la région de Toulon, même si... Ah oh, non, bah, ça commence à me péter, les couilles. Là, par contre, les gars, euh... casse-couille. Euh, Toulon, c'est vraiment, euh... genre, la, la région de Toulon. À Toulon même, non, mais... Euh... Sanary, euh... Sanari et tout, euh... ça, j'aimerais bien ça. Ça, j'aimerais bien... Euh... Bah, tout ce qui est la région un peu sanari etc j'aimerais bien euh, Monaco forcément j'adore Monaco Mais euh... mais après Monaco c'est vrai que vivre en Monaco ça doit être C'est tellement petit que j'aime La seule ville euh... Un mort égale un giveaway Que tu offres Ah bah c'est super sympa Ok et bah on fait ça Une mort et Major 0 vous fait gagner un giveaway Allez, merci beaucoup. Bien entendu, je mettrai ton tuteur à retweeter, hein, bien sûr. Euh, très important pour te remercier. Ok, super. <rire> Et ben voilà, Major, tu vas devoir euh, gagner. Tu vas devoir faire gagner euh, quelque chose à une personne. Regardez il y a l'autre qui est celui là C'est un relais en fait C'est un relais ours C'est un relais ours Super Wouhou <télé> <télé> oh Non oh, mais c'est une blague envie de perdre là-dessus Merde putain C'est insupportable parce que ces mines en fait tu les vois vraiment Voilà tu les vois vraiment au dernier moment tu peux pas les... c'est trop chiant Ouais la tête de crash elle est incroyable Mais euh, je... ça me saoule trop ces mines Euh... Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de défauts dans les crashs et les trucs qui sont. Euh, en fait qui te forment. En fait, c'est un mini d'Ianitrail où tu dois le recommencer pour savoir où sont les mines et tout. Parce que tu ne peux pas en fait les esquiver en fait. C'est soit as de la chance et.. et es pas dans.. Et tu cours pas dans bah, où elles sont. Soit en fait, bah, tu... tu les prends. Quoi. Donc voilà, faut. Voilà. C'est insupportable. Ouf. Merde, t'es con, mais qui est con Vous avez gagné mon estime, voilà. Voilà, grâce à moi en fait, grâce à ce live vous gagnez toute l'estime de Major. Bah enfin, c'est impossible mais des fois je... je. pense que mon cerveau il est vraiment au ralenti, que je suis vraiment éclaté. Parce que je crois que j'ai vraiment en plus zéro réflexe. Et que là. <rire> ah je vais craquer. Allez, de toute façon on va. Voilà. Tac. Il reste plus que zéro vie. Euh, après pour le finir vraiment.. Euh, euh, après pour vraiment le finir à fond le jeu, et oui, faut, faut, faut, faut la prendre par cœur. Hop. Allez Chaque mort en rappel, giveaway de euh, Major qui vous fait gagner toute son estime. Et croyez-moi que avoir l'estime d'un fan d'un Red Bull, euh, et ben ça vaut le coup. Donc euh, let's go, encouragez-moi à perdre. Waouh. Ok, bah voilà. Et d'un parisien, parisien fan de Red Bull. Oh là là, Dis-moi que tes supporter du PSG, alors là, là on a le, on a le bingo gagnant. Ah non. Putain ça me saoule c'est insupportable, oh, c'est insupportable. insupportable. Yeah j'ai les clés, merci beaucoup. Bah du coup en fait aujourd'hui c'est pour ça j'étais en... j'ai commencé le déménagement. Et autant dire que je suis levé depuis 8h, j'ai dormi 4h. Et comme je suis au deuxième étage, eh ben, j'ai commencé à monter les cartons et ça a été beaucoup d'aller-retour. Donc je suis un petit peu euh, fracassé, comme on dit dans le sud. Et après il y a tous les lézards là. Je j'ose même pas avancer là. Sans ascenseur, sans ascenseur bien sûr, sinon c'est pas drôle, sinon c'est pas drôle. Du coup, Major, tu nous as pas dit supporter du PSG ou pas Dis-nous tout un peu. Et merci, euh, merci Krillin. Merci Krillin pour le follow. Bienvenue à toi. Major, je sens que tu, es, tu esquives une question. Je sens, je sens, un petit supporter parisien, mais, mais qui, qui cette fois-là n'a pas envie de, de parler de, de cette passion. Est-ce que je me trompe Qu'est-ce que j'ai fait, mais quest euh, mais en vrai, je vais me remettre au sport. Hein. Vous allez, euh, vous allez, vous allez, vous allez bader. Hein. J'aime pas le foot, ils ont 20 de Regardez 22 connards pour y avoir un ballon pendant 80 minutes, mais je vais faire un connard qui prend Ouais, bon. Dans ma tête tu es supporter du PSG, c'est tout. <rire> non mais après bon chacun chacun son sport. Euh... Moi c'est surtout les mentalités. Euh. Mentalité de foot, ça m'a. ça m'a un petit peu saoulé. Mais après chacun son. Chacun son sport Je vais décider, allez Oxer. Ils ont une équipe de foot Oxer. Ils sont, Ils sont revenus en Ligue 1 là, là je ou pas Je me rappelle, je suis tellement plus le sport. J'étais un grand supporter de l'Olympique Lyonnais bah, quand j'étais jeune. Bah, j'habitais à 1 heure et demie de Lyon donc forcément ça a été euh... puis c'était l'époque euh, Sony Anderson, Juninho enfin la, la fameuse époque où Lyon gagnait tout quoi donc euh, c'était un grand plaisir putain je vais pas y arriver c'était un grand plaisir d'être un supporter de Lyon euh... mais là c'est vrai que depuis euh... depuis quelques temps je suis vraiment plus depuis cette saison ok Je suis même pas allé voir un match de Nîmes quand je joue, quand je vivais à Nîmes. Pour vous dire à quel point euh, le Oserf le plus total. Voilà, on a gagné une vie, super. Ouais, moi aussi. Moi aussi la F1, j'avoue que.. J'avoue que. Que tous les dimanches, je mon père dans le Grand Prix devant Michael Schumacher. Jouer avec le joystick. Je sais pas si ce sera plus simple, mais. Euh... Non, mais ça c'est. Je n'avais je pas cette notion quand même que le jeu était vraiment calibré pour te faire perdre en fait. Olivier Panis, Ah, ce fameux enfin, Olivier Moi dans ma tête, euh, voilà, ça reste un. Mais c'est. Putain, t'as même pas le temps de faire double. Mais carrément Mika, The Life King, carrément Regardez-nous, tu passes sur clic. Ah ça c'était l'émission Michael Jackson Oh non mais c'est une blague C'était l'émission sur Michael A la base, pour la petite histoire euh, euh, Seb, Sébastien Abdelhamid M'avait invité pour l'émission GTA Mais euh, c'était pour les grèves C'était quand il y avait eu des grèves en décembre 2000 euh, 2020 je crois Ouais décembre 2020 Et en fait le, le jour de l'émission Donc je devais partir le matin Et Et euh, train annulé Du coup euh, Pas d'émission GTA Qu'est-ce que c'est ça Oh non, non mais ils sont sérieux là Je me rappelais pas de ça Ok d'accord Voilà du coup, euh, coup j'avais un petit peu le Sam. et Sam m'avait dit qu'il prévoyait aussi de faire une émission Rockstar. Mais putain, je refais la même, je vais sur les TNT et que du coup, bah, pour l'émission Rockstar, ce serait moi aussi. Euh, mais je sais pas quand. Je ne sais pas quand est ce qu'ils vont la faire. Mais euh, je trouve que Click c'est une très bonne émission. Je trouve que le concept est super cool. Euh, on va perdre, je crois. Les amis, je vais vous le dire, j'ai pas la foi de recommencer. Il est toujours sorti, toujours. Euh, il a fait une émission il n'y a, a pas très longtemps. Euh, il a fait une émission il n'y a pas très longtemps. Euh... Enfin, je sais que malheureusement, il a eu le, le, le décès de sa maman. Il a beaucoup impacté. Et donc du coup, euh, il a un petit peu euh, lâché euh, pendant quelques temps. Mais euh... Mais, euh... mais ouais, il est toujours, euh... toujours, toujours sur le clic. Toujours, donc, euh... donc il fait toujours dans, bah, dans, dans la légende. Et je trouve que c'est une émission qui est très cool, j'aime beaucoup, hein, qui a beaucoup évolué aussi. Donc euh... j'espère qu'il va faire dans la légende spéciale Rockstar Games. Et, euh... Et j'espère être invité parce que bah, l'émission sur MJ était, euh, était super... Et, et voilà, et c'est enfin une émission que mes parents ont pu regarder, parce que mon père est fan de Michael Jackson, ma mère connaît Michael Jackson, alors que dans le jeu vidéo, bah, ils ne peuvent pas trop regarder, donc euh, ça a été quand même une grande fierté de faire cette émission. Même si j'avoue que c'est la première fois d euh, première fois euh, euh, de ma vie vraiment que j'avais été stressé pour une émission, parce que là, je sortais hors jeu vidéo. Et du coup, euh, du coup voilà, on fera un réact si vous voulez de, de l'émission Michael. Michael Jackson. Sur cela, les amis, ben moi je vais pas tarder à vous laisser pour aller. Genre, si j'ai encore aussi du boulot. J'ai encore au moins une heure de taf. Donc je vais aller tranquillement finir mon taf et aller dormir. Euh, donc voilà. Euh, on se retrouve demain, j'espère avec une cam qui fonctionne. Parce que là, elle gâteau, elle commence à me casser les bonbons. Clairement. Et euh, Et voilà. Donc demain, réacte de la partie 4 du mystère. Euh, alors, normalement sera À 20h, mais néanmoins, cependant, euh, demain on est censé venir me, me brancher la fibre dans mon nouvel appart. Et, euh, et c'est pas une fourchette qu'ils m'ont donné, c'est euh, une péninsule puisque ça doit arriver. En, il doit, le technicien doit passer entre 13h et 19h. Donc s'il passe à 13h, voilà. S'il passe à 19h, ben, peut-être qu'on rentre, on lancera à 20h30 ou 21h. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire le point euh, d'exclamation réseau pour me suivre de partout. Euh, parce que du coup, s'il y a du retard, je l'annoncerai sur, euh, sur, euh, sur Twitter et Instagram. Encore faut-il qu'il passe Ouais. Mais t'inquiète pas, j'ai les numéros et tout. Et les mecs, euh, les mecs je, je les démarre s'ils ne passent pas. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. Sur cela, les amis. Je vous fais de gros bisous, euh, je vous souhaite une très bonne soirée et euh, je vous dis du coup à demain. Prenez soin de vous et voilà, salut à tous.